Je suis contente. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve non pas pour une ni deux mais trois recettes Trois recettes super faciles, super rapides et surtout super gourmandes Super aussi, il y a trop de super, aujourd'hui il y a de la joie C'est bientôt Noël, moi je, pff, je suis trop excitée Donc ces recettes sont parfaites pour Noël Mais vu que la recette, enfin la vidéo je ne sais pas si elle sera mise en ligne avant Noël Ça sera peut-être pour Noël euh, l'année prochaine ou euh, un pré-Noël, si vous voulez faire un pré-Noël. Après, Noël, c'est qu'une date. Hein, vous pouvez le faire tout le mois de janvier, tout le mois de février. Vous faites comme vous voulez. Il hein. n'y a pas de règles Moi, je suis sans règles Moi, je suis une fille sans règle. Alors, donc, ces trois recettes seront composées d'une première recette de sucette et Vous voyez Ça, c'est de la bave de joie et de, de gourmandise dans la bouche. Donc, une recette à base de riz soufflé et pralinoise. Une recette de rose des sables, mais avec un petit montage bien sympa qui va... Euh, et bouillir toutes vos amis, tout, tous vos amis, et toute votre famille, et une recette de Spritz, au chocolat, vous savez, ce petit biscuit un peu en serpentin, recouvert euh, sur la moitié de chocolat, oh mon dieu, c'est rien que d'y penser, je suis tout émoustillée, donc il faut que, faut que je me calme. On se retrouve tout de suite, pour la première recette, qui est la sucette. Pour cette recette, vous, re, vous aurez besoin de riz et de praliner. On est bon on est bon Donc, vous aurez également besoin de petits bâtons comme ceci, des bâtons à cake pop, pop cake, comme vous voulez les appeler, ou après, des petits bâtonnets de bois. Je trouve que ça, c'est plus sympa, parce que vous verrez à la fin, je vais mettre une petite décoration, un petit bout de bol d'uc, tout simplement, qui fera un, un super effet sur votre table de Noël. Et ben, c'est parti, on commence la recette. Pour cette recette, il vous faudra du riz soufflé et de la pralinoise, ou du chocolat goût praliné. Alors, la recette se divise en d'une partie. Ah, Je vous ai dit que c'était très très simple. Hein. On va tout simplement faire fondre notre pralinoise au bain-marie et ensuite, je vais l'ajouter à mon riz soufflé. Fin de la vidéo. Au revoir. Alors, donc du coup, je viens de faire fondre ma pralinoise, comme c'est beau, comme ça sent bon. Et donc, je vais l'ajouter tout simplement à mes riz soufflé. Voilà, donc du coup, mon, ma pralinoise est bien mélangée à mon soufflé. Moi, je vais tout simplement prendre un emporte-pièce pour avoir un, une forme bien ronde. Après, vous pouvez juste faire des petits tas que je vais tout simplement aplatir. Et en fait, je vais prendre mon petit bâton. <rire> je vais prendre mon petit bâton. Je vais le poser dessus. Je vais juste recouvrir un tout petit peu. Et puis bon, ensuite, on laissera prendre au frais. Et voilà, je viens de sortir, donc après, à peu, on va dire une heure, je viens de sortir mes sucettes euh, que j'ai décorées. En fait, j'ai tout simplement mis un petit morceau de bolduc. Hein. Et voilà euh, le résultat, tout simplement. Comme je vous ai dit, c'est une recette qui est ultra simple, mais ce qui est super sympa, c'est que vous pouvez la faire avec vos enfants. Je trouve ça cool. Voilà, et bien écoutez, euh, on passe tout de suite à la prochaine recette. Les spritz. Voilà, donc du coup, on se retrouve pour la deuxième recette, donc les spreads. De toute façon, ça se dit pas du tout avec l'accent, mais moi je trouve ça plutôt rigolo. Donc vous savez, c'est les petits sablés en forme de S, W ou comme vous voulez, euh, avec bah, soit nature, soit la moitié recouvert de chocolat. Vous aurez compris, j'adore le chocolat. On passe tout de suite à la recette. Alors pour cette recette, vous aurez besoin de farine, de blanc d'œuf, de sucre glace, de chocolat au lait, de beurre mou. De vanille et toujours un petit peu de sel qui est heureux de vivre. Alors on commence par mixer le beurre pour le rendre bien mousseux. Ensuite j'ajouterai mon blanc d'œuf, une petite pincée de sel et le sucre glace. Toujours avec mon fidèle destrier. Et maintenant vous mettez une cuillère à café de vanille liquide. Ah, moi je suis comme ça, moi je fais à l'œil. Et on continue à mixer et ensuite je vais ajouter petit peu. Par petit peu, la farine. J'ai oublié également de vous dire en début de recette, mais il faut le faire dès maintenant, on préchauffe le four à 180 degrés. Quand ça devient trop dur, hop, on retire le fouet électrique. Je passe à la main. Ah, <rire> je pensais qu'il y aurait plus. Bon, ben on va passer à la cuillère. Vous mélangez maintenant à la cuillère en bois. Moi, je dans la vaisselle, donc je prends une cuillère en, en acier. Toujours la technique, hein. on plaque le plat contre le bide et on touille. Voilà, là j'ai une belle pâte bien homogène, je vais tout simplement donc du coup la mettre dans une euh, poche à douille avec une douille cannelée et faire mes petits S, euh, petits W ou peu importe. Je prends ma poche à douille, comme tout à l'heure vous pouvez prendre un sachet congélation, je vais la percer et mettre ma petite douille cannelée. Voilà donc du coup j'ai mis ma pâte dans ma poche à douille, non pas sans mal, mais bon, euh... faut que j'aille à la muscu. Et puis bah là du coup je vais former mes S, W, serpents, suivant votre imagination. Donc voilà, donc du coup j'ai dressé mes petits sprays, euh, j'en ai deux petits euh, perdus, c'est parce que j'avais pas de place sur ma plaque. Je vais les enfourner donc de 12 à 15 minutes suivant votre four et puis ben, on se retrouve après pour les enduire de chocolat. Voilà, donc du coup, j'ai sorti du four, mais c'est pas bête ah, C'est vraiment le pif de la journée. Hein. Je les ai sortis du four, je les ai laissés refroidir, j'ai fait fondre mon chocolat au lait, et en fait, là, oh. je vais tout simplement tremper la moitié de mon gâteau pour faire vraiment le, le vrai gâteau qu'on voit euh, au supermarché, à l'hypermarché. Et donc, du coup, je vais en laisser la moitié. Voilà, j'en ai fait des plus petits pour les laisser nature, parce que comme vous voyez, cette recette est quand même très chocolatée. Vous le voyez dans la recette, et vous le voyez... Euh... Sur mon t-shirt, je me suis salie. Mais bon, je me suis dit, je vais pas me changer, vous me connaissez, hein je suis une crapouille, je suis une crapouille. Allez, je vous montre comment on fait. Donc euh, là, du coup, oui, je vous ai pas dit, j'ai mis une feuille de papier sulfu sur mon assiette pour pas que ça colle avec le chocolat. Et quand vous trempez, oh la vache, franchement, ça a l'air divin. Quand vous trempez votre gâteau dans le chocolat, laissez-le un peu, enfin euh, secouez-le un petit peu pour retirer l'excédent, parce que s'il y a trop de chocolat, ça va vraiment euh, gâcher la beauté du produit. Et voilà, donc du coup, j'ai recouvert la moitié de mes strips de chocolat. J'en ai gardé un petit peu sans. Je vais les mettre au frigo une bonne vingtaine de minutes, 20-30 minutes, on va dire. Et puis après, on pourra la déguster. Et voici le résultat après 40 minutes au frigo. Donc bah voilà, je vous laisse déguster. Et maintenant, on passe tout de suite à la troisième recette. Voilà, donc du coup on se retrouve pour la troisième et dernière recette. Donc comme je vous avais dit, c'est les roses et sables avec un petit bonus au niveau de la décoration. Décoration, ça va être en forme de sapin. Alors donc pour la recette vous aurez besoin de beurre, de chocolat noir, de sucre glace, de chocolat au lait et de cornflakes. On va commencer par faire fondre donc notre chocolat noir avec le beurre. Une fois que tout sera sera... Une fois que tout sera ça... Une fois que mon mélange sera bien homogène, j'ajouterai ensuite mon sucre glace. Tout ça, après, je l'ajouterai à mes cornflakes. Voilà, donc du coup, mon mélange chocolat, beurre et sucre glace, ça fait vraiment préparation euh, pour tenir au chaud l'hiver, mais bon, c'est comme ça la recette. Je vais les verser tout simplement sur mes cornflakes. Donc voilà, j'ai bien, bien mélangé pardon, mes céréales avec ma préparation au chocolat. Ensuite j'ai tout simplement pris des feuilles de papier cuisson avec des ronds, voilà, des petits ronds, de taille de plus en plus grosse. Donc je vais faire des disques en fait tout simplement de rose des sables que je vais prendre, que je vais faire prendre. C'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus français. On va ensuite les faire prendre au frais et on les empilera pour faire euh, la magie du sapin. Voilà donc du coup. Je me suis trompée, ce n'est pas 6 disques, mais 4. Donc j'ai 4 disques plus une petite pointe. Je vais mettre tout ça au frigo pendant une bonne heure et demie. Et puis bah, on se retrouve pour faire le montage et donner naissance à notre sapin de Noël. Voilà, donc on se retrouve à peu près une heure après que nos roses des sables ont été au frais. Donc j'ai tous mes disques. Donc du coup, j'ai fait fondre mon chocolat au lait. Je vais en mettre au centre et en fait, je vais empiler tout simplement. On retourne en enfance, on fait une pyramide. Voilà, donc là, du coup, j'ai empilé tous mes disques avec ma petite pointe. Et là, la magie va opérer, il va neiger. Et voilà, nous avons notre beau sapin de Noël. Alors, moi, j'avoue que c'est un peu un... Je, je trouve qu'il me représente, c'est un peu un sapin patate. <rire> Euh, je pense qu'on peut aussi les faire plus petits, c'est-à-dire commencer par un disque plus petit et monter un peu plus haut, parce que moi, je trouve qu'ils s'affaissent un petit peu, mais bon, après, il me ressemble, c'est ma personnalité. Une patate. Voilà, bah écoutez, la vidéo est terminée, j'espère que les trois recettes bah, vous ont plu. Moi, ça m'a fait plaisir de les tourner. N'hésitez pas à me dire si ce genre de format vous plaît ou si vous préférez vraiment qu'une vidéo à chaque fois. Et puis, bah, du coup, je vous dis à l'année prochaine ou bonne année si on est en 2019. <rire> Salut